Bon, il est actuellement 4h40, 4h36 du matin. C'est un débriefing euh, très tardif. Ça fait 4 heures que je suis dans ma voiture à me demander si je le fais ou pas. Bon, mais je rigole. faut rigoler. C'est tout ce qui nous reste. Le rire. Évidemment non. J'étais à un événement là. D'ailleurs, je vous invite les dimanches soirs Café O si tu aimes bien le hip-hop. J'ai deux gars à moi qui font des événements, After Work là-bas pas mal, Big Up, Tony et Gabi, Café O, d'Austerlitz le dimanche soir. c'est. Donc j'étais là-bas, et j'ai regardé le match là-bas, parce que tu peux aussi regarder le match, en est content du bon son hip-hop. Donc je regarde le match, le match se termine, je me dis, je vais faire le débrief, mais le videur me dit, si tu sors, tu remontes plus. J'ai dit, non, non, non, non, je ne vais pas plus remonter pour faire un débrief de, de, du match que j'ai vu. Alors, je suis resté là-bas, je me suis enjaillé, et là, je suis en train de rentrer, et j'ai dit, je vais le faire, parce que j'ai des choses à dire. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui dorment, je sais que la plupart des gens qui sont là en ligne nous viennent directement des dom tom ou des autres pays francophones ou pays non francophones. Euh, euh, euh, euh, euh, dans le monde entier Alors je vous big up Big up à vous tous Qui êtes euh, debout à l'heure française euh, euh, euh, euh, De nuit Voilà Donc si t'es là Ou si tu sais pas t'es es où C'est le debriefing euh, Voilà C'est comme euh, Vol de nuit De Patrick Poivre d'Arvor à l'époque Quand tout le monde dort C'est là où il faisait son émission Je fais mon émission Pendant que la plupart des gens dort Alors si tu es là, je te demande de te manifester si tu as vu le match. Qui a vu le match Voilà, on reprend les bonnes gimmicks Qui a vu le match Si tu as vu le match, tu te manifestes. Si tu n'as pas vu le match, ne te manifeste pas parce que je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Rapidement, parce que j'ai envie de dormir, parce que j'ai un peu bougé mon cul sur du son de Destiny's Child, un Michael Jackson, donc je suis fatigué. Tout d'abord, je tiens à m'expliquer sur les derniers débriefings du, du Paris Saint-Germain qui n'ont pas été faits de ma part parce que je suis en colère. Voilà, voilà. je, je, je n'ai pas débriefé délibérément les derniers matchs car il s'est passé un truc il y a quelques semaines. Vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé Je suis fâché contre cette équipe. Mais là, comme c'était Marseille, je me suis dit peut-être qu'ils vont reprendre du crédit à mon égard en les massacrant comme il faut. Et c'est Nous allons tenter de débriefer ensemble la victoire du Paris Saint-Germain face à l'Olympique Marseille, euh, dans le, ce qu'on appelle le, le, le Classico. C'est-à-dire que c'est un classique du, du championnat français. Alors, euh, comment dirais-je Je... Je... L'officialisation... L'officialisation... L'officialisation de ce que je pensais, je pense que c'est l'équipe la plus faible depuis que les Arabes des Qatar sont arrivés. Voilà, je le dis, je le confirme. Nous avons affronté une équipe marseillaise qui est actuellement deuxième du championnat et qui n'a pas le plus bel effectif que nous ayons pu rencontrer depuis l'ère qatarie. Oui, je oui. le dis. Alors, je m'explique maintenant. Le match commence avec euh, le, le la, la Ligue des Champions en attaque pour le Paris Saint-Germain. Tu comprends que c'est ironique quand je dis ça. hein Nous, c'est une Ligue des Champions en chocolat qu'on a en attaque. Même si j'adore, j'aime, je suis amoureux de Kylian Mbappé, Neymar et Messi m'ont fait beaucoup de mal les dernières semaines. Malgré des. On met des 6-1 contre Clermont, ça. Ça Ça, ça pour mettre des deux 1 contre Clermont, ça tu sais faire ça. Alors. Bon, je, je regarde le match. Euh, Marseille, ils ont plus peur de nous. parce hein. enfin, qui a peur de nous Parce qu'on a mis 6-1 à Clermont, tu crois que. Qui a peur de nous Marseille, euh, bon, ils ont une possession de balle stérile, mais ils ont une possession de balle. Donc ils essayent de faire genre, ils sont capables de conserver le ballon. Et là, même s'ils m'ont énervé il y a quelques semaines, je dois le dire, je dois l'avouer, je fais, je dis quand ça va, je dis quand ça va pas. Bah ben Là, Messi, euh, il, il est en train de retrouver ses jambes. À la fin de la saison, quand il n'y a plus rien à jouer, certes, mais il a récupéré ses jambes. Donc à un moment donné, on lui fait des passes, on commence à lui faire confiance qu'il est capable d'éliminer. Il élimine un joueur, il remet en arrière sur Verratti, et tu sais que Verratti fait pas la Coupe du Monde. Donc Verratti, il sait que euh, il va s'ennuyer l'hiver prochain. Alors il donne tout maintenant. Au cas où si une sélection nationale voudrait le récupérer, peut-être le Sénégal, peut-être que Verratti va jouer pour le Sénégal, peut-être qu'il va avoir une dérogation pour jouer pour le Sénégal. Alors il monte son talent et il le fait une balle fouettée. Une, il fouette la balle, c'est-à-dire qu'il la monté en neige. Il monte la balle en neige, il a battu les oeufs. Tu sais que quand tu bats les yeux à un moment donné, ils en ont marre d'être battus. Donc ils se transforment en une sorte, en une sorte de, de, de, de montagne de neige pour avoir du goût. C'est ça qui donne le goût dans le gâteau. Donc il a fait un ballon fouetté pour le goût du footballeur amateur que nous sommes. Dans la profondeur pour Neymar. Parce que Neymar, qu'on le veuille ou pas, il a des qualités intrinsèques extraordinaires. C'est quand même quelqu'un qui va très vite. C'est comme quelqu'un quelqu qui a un cul football au-dessus de la moyenne. Même si c'est un connard, puisqu'on sait très bien qu'il dort toujours à 5h du matin pour jouer à Call of Duty ou aller chicoter les, les fesses de je ne sais quelle euh, euh, fille. On sait qu'il sait jouer au football. Donc, lorsque Neymar fouette la balle, il aime les gâteaux. Tu sais que Neymar, il aime bien faire le yo-yo. Hein Des fois, il prend 25 kilos. Donc, il a senti le clafoutis. Donc, lorsqu'il sent les clafoutis, il dépasse, euh, parce que c'est Rongier qui joue à droite. Il dépasse euh, Rongier qui lui aussi aime les gâteaux puisqu'il a la même moustache que Charles de Gaulle en, 80, en 1888. Hein? Puisqu'il c'est est connu, Charles de Gaulle aime les gâteaux. Donc il se dit qu'il va peut-être attraper les gâteaux. Mais Neymar, que nini Neymar récupère la balle juste devant le gardien Paul Lopez qui depuis 1997 a récupéré la place de Mandanda il met son pied en opposition, pied gauche, et la balle rentre, un but magnifique, somptueux, e minute, je me dis, peut-être que c'est un anniversaire, et qu'on va passer une, un bon moment, donc, euh, on est là, et puis, malgré tout, euh, bah on n'est pas, tu il y a un truc qui cloche. on est, on est soi-disant supérieur à eux, mais ils jouent au football, c'est con Les Gendouzi, les camarades, les gays au milieu de terrain, le gay de Marseille, parce que notre gay, si quelqu'un a son adresse pour lui dire qu'il y a eu un match il y a quelques heures, ce serait bien de l'informer, parce que je ne l'ai pas vu. Si quelqu'un l'a vu, veuillez me, me, me, me confirmer euh, sa présence, que je n'ai pas vu. Donc, euh, tu vois, Marseille, ils jouent. Hein, il joue, il joue un peu trop et ils nous font chier. Mais à un moment donné, on arrive à la fin de la mi-temps, toujours avec 1-0. Je me dis, mais on va, on va Mais moi, j'en veux six. Donc, donc, donc, je, donc, je suis dans un esprit où je pardonne pas. Et là, Neymar, euh, bon bah il essaie d'être entreprenant. Il récupère la barre de la surface. Il essaie de frapper la balle et Rongier, comme il est jaloux de pas avoir goûté le gâteau. Il met son coup dans en opposition. Penalty grâce à l'avare, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dans une conjoncture footballistique contre Marseille, pour mettre un but, on est obligé d'avoir la télévision si on n'a pas la télévision, on n'a pas le câble on ne met pas le but, puisque Mbappé récupère la balle du penalty et 2-0 deux, et, et deux, deux, deux, deux, deux mais un 2-0 poussif, hein. pas un 2-0 tu dis euh, euh, nickel-chrome c'est pas ça rien à voir et quand on revient Parce que je crois que j'ai oublié un truc. C'est pas 2-0, c'est 2-1 parce qu'ils égalisent. Et ils égalisent, c'était surtout pour ça que j'ai fait le débrief. Ils ont un corner. Donc quand je te parle du corner de Marseille, il y a un 0. Il faut le corner. Payette frappe très belle le corner. Ça, je ne l'enlève pas. Mes frères, ton armeur, qu'est-ce qui t'arrive? John me est venu prendre la place d'un triplésiste champion des Champions League. Juste parce qu'il est né en 1986, nous pensons que c'est quelqu'un d'obsolète. Soit c'est un manque de respect de la part de l'institution parisienne, c'est à fait. Mais j'oublierai jamais ce que tu as fait face à Karim. Je veux alors, au lieu d'être le T-1000, c'est-à-dire d'être dans une efficacité telle que même le 100% ne te suffit pas, tu vas me faire une sortie dans les airs, comme un parachutiste qui n'a pas eu le BEP parachutiste, pour récupérer le ballon comme un Vraiment, mais Quand j'ai vu que tu es parti boxer la balle, on ne sait pas si tu as voulu la, la boxer, si tu as voulu l'attraper, si tu as voulu le caresser, le malaxer, si tu as, si as voulu exciter le balle. On ne comprend pas ta sortie sur ce que je ne comprends pas. « Frère, tu fais 58 mètres de long »« Attrape-le !» Donc, il fait une sortie pour se battre avec le ballon, frère. Je, ne, je te jure, je ne, je ne comprends pas ce qu'il a voulu faire. Donc, il attrape pas le ballon. Cafouillage Comme si nous étions au marché de Melin. Et il s'égalise avec Sané Tcha. Si c'est Kaleta Tcha, Si c'est... Je jure, quoi, j'ai dit, mais... Donc 1-1, un, un, et puis, penalty de Mbappé, là. Donc il nous a fallu la télévision pour égaliser, pour passer devant. Et après, frère de ces mi-temps... Mais c'était d'un nullisme. La seule satisfaction, franchement, je vous dis encore une fois, c'est Messi. Qui a, qui a, qui a su driveler, qui a su entreprendre, qui a même fait des passes décisives, mais quand même, il ne veut pas mettre son front en euh, contre le enjeu Donc, Et ils égalisent. Mais oui, ils égalisent. Et encore une fois, heureusement qu'on a la télévision pour qu'on nous signale le enjeu de Saliba sur le, sur le, sur le, sur le, sur le coup franc... Euh, de, de, de, de, de, de, de, de paillettes sur lesquelles ils égalisent. Voilà comment on gagne contre Marseille, gars. Grand respect pour Marseille. mais L'équipe qu'on a, on est censé battre n'importe quelle équipe. On est censé battre les, les, les chevaliers du zodiaque On est censé battre l'équipe de, de, de la bande à Basile. On est censé... On est, so est so censé terrasser le, le RPR, la France Insoumise, le, le, le, le, le FN, le RF. On est so censé battre toutes les équipes avec cette équipe-là, frère, mais à plein de couture, on va faire des 2-1 chez nous, grâce à la télévision, grâce au PAF. C'est une honte Une équipe qui a joué l'Europe cette semaine Vous, vous avez... Vous êtes dans aucune compétition. Vous ne jouez plus rien. Et vous faites dominer deuxième des habitants par une équipe qui joue contre, les, je ne sais pas si c'est le Palatine-Coskic. Que cette saison s'arrête. Qu'on arrête cette mascarade. Qu'on arrête cette mascarade. seul moment où vous pouvez nous faire plaisir qu'on finisse en beauté la saison, allez nous beauté Marseille, vous nous faites un match de, de, de, de, de, de dessert. Demain soir, on fait un audio avec tous les gens du, qui, qui, qui, qui veulent parler du Paris Saint-Germain parce qu'on va insulter des gens malgré la victoire. Allez, ceux qui sont là, là, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.